Bienvenue à la séance d'entraînement numéro 2. Aujourd'hui, on n'aura pas besoin d'équipement. On va utiliser uniquement le poids de notre corps pour chaque exercice. Ça va être un entraînement par intervalle à haute intensité, c'est-à-dire qu'on va faire un maximum de répétitions pour chaque exercice. Mais assurez-vous toujours d'adopter la bonne position et d'exécuter correctement le mouvement. Et si vous en ressentez le besoin durant l'entraînement, prenez des pauses pour reprendre votre souffle. Pour vous aider dans votre préparation, commencez tout de suite à vous concentrer sur les exercices qu'on va faire aujourd'hui. En voici un extrait. Assurez-vous d'avoir un verre d'eau et une serviette et on commence maintenant. Lève les talons aux fesses et ouvre la poitrine avec le mouvement des bras. Amène une jambe devant en appui sur le talon et en pleine extension et descends tranquillement pour accentuer l'étirement. Prends appui sur la cuisse de la jambe opposée avec tes mains. Lève les genoux et effectue une torsion du haut du corps, du même côté que la jambe soulevée. Garde les bras devant la poitrine et expire toujours lors de la montée de la même jambe. Saisis le dessus de ton pied et tire la jambe à l'arrière en prenant appui sur les fesses avec le talon. Ensuite, amène le bassin vers l'avant pour accentuer l'étirement. Si nécessaire, prends appui sur un mur ou un objet fixe. Effectue une fente avant sans toucher le sol avec le genou et amène les bras de haut en bas en même temps. Assure-toi de jamais dépasser les orteils avec les genoux. Avec les deux mains ensemble, pousse loin dans les airs et ensuite effectue une flexion latérale. Effectue des fentes arrière en gardant le dos droit et les mains devant la poitrine. Assure-toi de ne pas dépasser les orteils avec les genoux. Toujours en mouvement et prends de bonnes respirations entre les intervalles d'exercice. En position planche, assure-toi d'avoir le dos droit et parallèle au sol. Amène d'abord le genou à la poitrine et ensuite effectue une torsion du haut du corps pour passer le genou de l'autre côté. Effectue un squat en descendant à près de 90 degrés et en remontant, pousse avec la jambe extérieure pour effectuer un saut latéral. Reste bas et garde toujours les mains devant la poitrine. Assure-toi de jamais dépasser les orteils avec les genoux. En position planche, amène rapidement les genoux sous le corps. C'est comme si tu faisais un sprint en grimpant une montagne. Garde le corps bas et déplace-toi latéralement en effectuant de grands pas. Garde toujours les mains devant et vas-y de 2 à 3 pas avant de changer de côté. Appuie sur ton avant-bras et garde l'autre bras dans les airs. Garde le corps complètement soulevé de terre pendant 30 secondes. Au-dessus d'un sprint, en levant haut les genoux, va taper les mains placées devant à la hauteur des hanches. Penche-toi environ 90 degrés avec le dos droit et va saisir le poignet du bras opposé. Ensuite, tente de libérer ton poignet, mais toujours en le retenant. Tu vas sentir une tension au niveau des épaules et de la poitrine. Garde la position. Avec les jambes à la largeur des épaules, prends appui sur la hanche et amène le bras de l'autre côté en poussant le plus loin possible. Garde la position. Avec les jambes plus larges que les épaules, effectue une flexion des hanches et va déposer les deux mains à plat au sol. Pliez les genoux si nécessaire. Amène une jambe devant, en appui sur le talon et en pleine extension, et descends tranquillement pour accentuer l'étirement derrière la jambe. Ensuite, prends appui avec les mains sur la cuisse de la jambe opposée et garde la position. Tire tranquillement sur les doigts de la main opposée, en gardant le bras en pleine extension. Ensuite, avec les doigts pointant vers le sol, tire sur l'extérieur de la main, toujours en gardant le bras en pleine extension.